La fonction de maire et je crois la fonction d'élu, plus globalement, a beaucoup évolué en l'espace de 10, 15, 20 ans. Si je compare euh, les deux mandats que j'ai faits à temps plein euh, comme maire de Strasbourg à ceux qu'a qu fait mon prédécesseur euh, Pierre Plimelin, j'ai quand même le sentiment que les choses ont beaucoup évolué. Pierre Plimelin était un grand maire de Strasbourg incontestablement mais il avait une autorité, euh, je dirais, naturelle et institutionnelle forte. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus gérer une ville comme le faisait Pierre Plévelin, c'est-à-dire de façon assez patriarcale euh, et, et un peu autoritaire, sans forcément consulter par euh, des réunions publiques de quartier euh, les uns et les autres. Donc je crois que euh, la demande de participation citoyenne à la décision publique, elle est plus forte aujourd'hui incontestablement qu'elle ne l'était il y a 20 ou 25 ans. Le rôle d'un maire, d'un élu, c'est d'essayer de faire coexister cette différence dans le respect réciproque. Euh, évidemment, lorsqu'il y a des dérapages qui tombent sous le coup de la loi, ils doivent être euh, sanctionnés. Mais euh, que X ou Y ait telle position sur tel euh, équipement public ou sur telle construction à, à, à tel endroit, c'est son droit. Et il, a, il doit pouvoir l'exprimer. Quelqu'un d'autre exprimera peut-être un point de vue différent. Et le rôle, après, c'est l'arbitrage. J'ai évidemment le sentiment... Euh, que pendant cette période, des choses ont été faites. D'autres, pas suffisamment, ou pas, pas, pas dans les temps. Ce n'est jamais le paradis absolu d'un côté, et l'enfer absolu de l'autre. Les décisions qui sont à prendre sont toujours des décisions à 60-40, à 55-45, ou à 50-50. Je suis plus que jamais convaincu que le manichéisme, cela ne correspond pas à la réalité, ni spirituelle probablement, puisque ça a été une hérésie condamnée par le, le, le pape en, en son temps, mais encore moins sur le plan politique et sur le plan de la gestion quotidienne d'une grande ville comme Strasbourg. Je pense qu'aujourd'hui, dans le processus décisionnel, il est nécessaire d'avoir des périodes éventuellement assez longues, de discussions et d'empoignades de, euh, entre citoyens, entre associations, entre pouvoirs publics et citoyens. Que Je pourrais citer l'exemple de la place du Château. Donc, on a dû mettre plus d'un an en euh, discussion tous azimuts, euh, avec plein d'idées, euh, qui ne sont venues d'ailleurs qu'à partir du moment où la décision de supprimer le parking en surface qui était à cet endroit-là euh, a été euh, prise euh, et, et finalement peu contestée même par les commerçants du centre-ville, euh, qui à un moment donné étaient réticents, mais ils n'en ont pas rajouté. Euh, ils ont dû comprendre eux aussi qu'à cet endroit-là, euh, faire 103 ou 104 places de parking était euh, archaïque et, et ne tenait pas, pas la route, si j'ose dire, ou ne tenait pas le parking. Une fois que ça s'était acté, en quelque sorte, la question se posait naturellement de savoir ce qu'on allait en faire. Bon, C'était un parking jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en fait Alors là, il y avait les idées les plus diverses. Euh, on en fait un labyrinthe, on en fait une prairie, on en fait une forêt. Enfin, euh, choses qui, qui sont apparues. Et ça a duré plus d'un an. Et finalement, euh, le projet a été repris aussi euh, par euh, l'architecte urbaniste qui avait été choisi dans le cadre d'un appel à projet, etc. Et je crois que ce qui a finalement servi de catalyseur à la décision publique, c'est le fait que j'ai accepté qu'on plante plus d'arbres que ce qui était prévu. Il y avait deux arbres qui étaient prévus au départ. Et le fait d'avoir, euh, avec l'accord de l'architecte, euh, l'urbaniste qui était en charge de ce projet, d'avoir euh, mis des tilleuls, des Lindenbaum et euh, 10 en, en tout, c'est-à-dire exactement le nombre qui, qui, qui restait euh, euh, sur la place, a changé la donne presque du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que le processus de maturation préalable de la décision, il est aujourd'hui indispensable. Ce n'était pas le cas, jadis. Aujourd'hui, c'est le cas. On a besoin de ces, on peut aussi dire, de ces empoignades, de ces réunions publiques, parfois difficiles, évidemment, pour ceux qui sont en responsabilité, parce qu'il y a des contestations, et puis il y a des intérêts différents aussi, hein, qui, qui s'expriment. Je pense qu'il est important que cette phase-là ait lieu, quels que soient les débordements éventuels, mais qu'à l'issue de la phase, il y ait une décision, et cette décision, elle est proposée par le maire au conseil municipal. C'est ça la démocratie représentative et participative, ou je devrais dire participative et ensuite représentative et décisionnelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, il est indispensable de perdre son temps pour en gagner. De perdre son temps, parce que ça prend beaucoup de temps tout ça. ça Il y des réunions publiques, euh, des discussions à perte de vue euh, dans les médias, mais je pense que c'est un passage obligé parce que les gens ne supportent plus d'être mis devant le fait accompli. Ils ont besoin de participer. Ils sont prêts, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre eux, à accepter à un moment ou à un autre qu'il y ait une décision qui soit contraire à ce qu'ils espéraient, mais à condition qu'il y ait eu ce cette propédeutique, en quelque sorte, j'allais presque dire ce purgatoire qui, qui fait que euh, bah, on a pu s'exprimer, on a pu dire des, euh, ce qu'on voulait, on n'a pas obtenu exactement ce qu'on espérait, mais on a obtenu quelque chose, etc. Voilà, c'est ce que je pense profondément aujourd'hui pour le cheminement de la décision publique.